Euh, donc, j'avais envie de vous faire un prêt un petit peu rapide euh, bah, sur les derniers trucs que pu, sur certains des derniers trucs que j'ai pu faire dans Open. Donc, on va rester dans l'esprit des lightning talks. Je n'ai pas l'intention de vous faire un truc super long. Euh, essentiellement, c'est pas mal de petites choses et de grosses choses que j'ai faites depuis six mois dans Open. Euh, pour vous fixer les idées, je pense qu'on doit avoir environ une centaine de lignes de code qui ont changé. Euh, par contre, en termes de nombre de tests et de temps passé, essayer de capter euh, ce qui se passait quand ça déconnait, ça doit pouvoir se compter dizaine en dizaines d'heures, facilement, Donc l'idée, c'est euh, essayer de rendre les choses un petit peu rapides, parce que certaines personnes nous avaient fait remarquer récemment que le système de package d'Open avait des côtés un peu vétustes, certains jours. Donc je vais d'abord commencer par un petit peu de contexte. Euh. Yes euh, donc a priori, euh, je vais faire mon, mon abominable tease et vous dire, hey, revenez euh, à la Summer Week et je vous en raconterai beaucoup plus. Parce que là, on, on va voir un petit coup du problème, il y en a un petit peu plus, forcément. Euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, PackageUp, c'est un outil spécifique à OpenBSD. Euh, plus exactement, dans le monde BSD, euh, bah, on utilise des outils sous licence BSD, bizarrement. Et euh, bah, les systèmes de gestion de package... Euh, initialement été fait à l'arrache euh, par un type qui s'appelait Polenica ou sur FreeBSD, qu'on a appliqué et puis euh, 10 à 15 ans après j'ai réécrit ça parce que c'était plus jouable euh, en particulier parce qu'on voulait certaines qualités à notre système de package dont la capacité à faire des mises à jour ce qui est quand même pratique parce que bah, les versions initiales c'était tu installes un package qui marche puis tu veux installer une nouvelle version, c'est pas grave tu désinstalles l'ancien et puis tu mets le nouveau à la place c'est pas trop génial il euh, y a certaines caractéristiques en termes de design euh, dès le début qui étaient que, globalement, j'ai vu un peu la catastrophe que c'était sur les autres systèmes de package euh, en termes de méta info gardé un petit peu partout, genre vous jouez avec un Debian ou une Red Hat, je ne sais plus si c'est un petit peu comme ça, mais il commence par miner pendant 10 minutes, à récupérer une base de données qui fait 3 ou 4 mégas pour savoir qu'est-ce qui existe comme package dans la nature et après vous pouvez commencer à bosser, euh, avec toutes les notions pour lesquelles bah, ça peut foirer. Euh, parce que globalement, vous euh, pouvez ne plus avoir assez d'espace sur le disque, euh, vous pouvez avoir vos infos qui sont totalement désynchronisées, enfin il y a plein de trucs qui pètent. Donc on a décidé dès le départ, enfin j'ai décidé dès le départ de faire différemment, c'est-à-dire que globalement on fait des installs et des mises à jour just-in-time, on jette un œil au package qu'on va installer, puis si on voit que ça se passe bien avec le reste, on installe. Voilà, donc globalement on ouvre un package, on regarde tout ce qui est méta-info qui dedans, on décide si on a envie de mettre à jour, et si c'est le cas, ben on fait. Euh, la méta-information en question, ben, au format textuel, ça ressemble à ça. Euh, quand vous regardez, en fait, euh, j'ai pris une vraie packing list, donc on appelle ça des packing chez nous, ce qu'on appelle des manifestes chez les voisins. Euh, donc vous avez pour l'essentiel ben, des noms de fichiers, hein, avec parfois des annotations intéressantes, genre le fait que c'est un binaire. Ça c'est utile quand on veut générer un package de debug à côté, extraire les infos de debug et faire le truc. Euh, vous avez aussi des annotations supplémentaires. Donc euh, là vous avez explicitement une annotation de mise à jour. A savoir que Dibus, euh, un jour il a changé de nom, donc euh, on a fait ça en rapport. Et euh, ben, un petit peu d'autres méta-infos comme le fait qu'on installe un nouvel utilisateur, à un nouveau groupe par exemple. En très gros euh, En vrai donc ça c'est l'info qui est générée euh, par les utilisateurs. Avec les outils. Et euh, bah, les outils, en vrai, ils vont vous générer un package qui est un petit peu plus compliqué que ça, il y a un petit peu plus de choses dedans. En vrai, ça va ressembler à ça. Donc vous avez en métainfo info le nom du package, vous avez euh, ligne 2, un numéro de version qui est un numéro global sur le système. Euh, typiquement, quand on fait des grosses mises à jour du système, genre rajouter des Cisco et ce genre de trucs, bah, on peut se retrouver à dire euh, Ah, il faudra mettre tous les packages à jour, donc c'est un petit peu chiant à faire, donc plutôt que de changer de nom à chaque fois. On a un numéro de version mobile. Euh, L'étape suivante, ben là, c'est le nom de package actuel de Debus, X11Debus, euh, virgule, ou moins même. Essentiellement, historiquement, Debus, vous aviez un seul package qui contenait tout, et puis à un moment, c'est devenu un petit peu plus gros, donc on a découpé en plusieurs sous-packages, donc euh, l'install de base a changé. Euh, il y a des annotations en rapport avec la licence, le fait que c'est un package qu'on peut redistribuer sur les sites FTP sans avoir de soucis, sans avoir de gens qui vont débarquer chez vous pour vous dire « Ah, c'est pas bien, vous n'aviez pas le droit de redistribuer ce truc ». Comme on a toujours des nœuds comme dans tous les OS du monde, on a un marqueur d'architecture qui dit que c'est pour les architectures Intel 64 bits. Des fois que quelqu'un essaye d'installer ça sur Spark 32, ça va directement lui dire, c'est pas bon. Et puis après, vous avez tous les fichiers où pour le coup, ça va marcher sous forme de plusieurs lignes en général, donc typiquement la description du package. Vous avez aussi une checksum et la taille du fichier. Et puis, bah, les infos de dépendance à proprement en parler, les numéros de bibliothèques partagées dont on dépend. Et euh, bah, dans ce cas précis de figure, il n'y a pas d'autre type de dépendance, mais vous pouvez avoir des choses en plus. Euh, donc, continuation, hein, toujours... Euh, pardon. Euh, je suis sur la même page. Non, c'est ça. Continuation, donc les mêmes fichiers que dans notre cas, par exemple un binaire, comme vous pouvez voir, il y a sa checkSum, il y a sa size, il y a la timestamp de création de fichiers, etc. etc. Euh, donc ça c'est la partie textuelle. Au niveau programmation, en fait, euh, c'est un objet structuré euh, avec des constructeurs, globalement le plus souvent. Euh, lorsque vous, vous installez, un, enfin, lorsque vous voulez travailler avec des infos de buggy list euh, de package quelconque, vous allez utiliser un truc qui le lit à partir d'un fichier. Euh, et euh, la packing list à proprement parler, bah, euh, à peu de choses près, c'est une liste avec un certain ordre dans laquelle vous pouvez ajouter des objets, comme par exemple bah, une nouvelle dépendance sur une bibliothèque partagée, et ça va normalement se mettre dans l'ordre tout seul. C'est ça qui est assez cool, c'est que globalement, vous n'êtes pas obligé de euh, fabriquer votre packing list dans l'ordre, vous pouvez rajouter des éléments euh, en ordre dispersé, et ça, ça va se mettre dans l'ordre qui va bien naturellement. Donc comme je disais, vous avez parfois des objets complexes où la représentation textuelle va comp comporter plusieurs lignes, comme le nom du fichier, euh, des modes euh, typiquement un fichier euh, avec un bit SULI, -E, euh, une checksum, ce qui tout, peut toujours être utile si vous avez des problèmes avec votre fichier, euh, et des propriétés euh, style « ça doit appartenir à cet utilisateur-là si on veut que ça marche ». Par défaut, les fichiers appartiennent à un de Euh, donc, euh, c'est de l'orienter objet. Euh, typiquement, chacun des objets qui est dans la packing list euh, est de type packing element, Et euh, bah, vous avez des sous-classes pour ça. Par exemple, tout ce qui représente de plus loin, un machin qui ressemble à un fichier dans le file-system, ça va être un file-object. Euh, tout ce qui est annotation, ça va être des métas. Tout ce qui est euh, lié à la gestion de dépendance, donc version, banque, dépendance tout ce genre de trucs, euh, ça va être une dépendance. Donc comme je disais, euh, vous créez votre packing list dans n'importe quel ordre et quand vous l'émettez sous forme d'une représentation textuelle, ça va ressortir dans le bon ordre. Typiquement, toutes les méta informations de dépendance sont au début, ça c'est cool. Euh, après, ben, pour bourriner là-dessus, euh, ben, c'est un design pattern assez classique. Hein. Vous faites des visiteurs sur votre packing list. Vous dites, euh, par exemple, pour installer un package, euh, ben, c'est assez con. Euh, il suffit d'extraire euh, tout ce qu'il y a dedans. Donc, extraire les fichiers, c'est classique. Et puis, il suffit d'installer tout ce qu'il y a dedans. Donc, installer les fichiers, c'est aussi... C'est classique, il n'y a normalement rien à faire. Euh, pour la partie extraction, par exemple, si on vous dit qu'il ben, faut un nouveau bon utilisateur euh, dans le système, on va utiliser euh, les bonnes opérations pour créer le bon utilisateur. Et après, du coup, quand vous extrayez les fichiers qui suivent, il n'y a pas de souci. Euh, ils vont pouvoir appartenir au bon utilisateur, vu qu'on l'a déjà créé. Euh, ça nous donne une optimisation assez sympa, parce qu'une packing list est quand même un objet assez gros, au final. Euh, vous avez euh, la structure de données qui fait une multiplication de en gros, x5 par rapport à la représentation textuelle, euh, vous avez la possibilité de dire, euh, en fait, comme on sait que les, la représentation textuelle sort dans un certain ordre, on peut euh, <coughs> pardon, lire la totalité de notre backlink list, mais s'arrêter euh, avant la fin, dire explicitement, ok, il n'y a que ces infos, qui sont les infos de dépendance qui nous intéressent, qu'on veut extraire, et dès qu'on va tomber sur des trucs qui ne sont plus les infos de dépendance à proprement parler, on, parle, on change, on arrête, on n'extrait pas, pas la suite. Donc ça, c'est une optimisation qu'on a en place depuis 10 temps, et qui est donc liée à l'aspect mise à jour. Typiquement, vous pouvez déterminer si vous voulez mettre un package à jour, vous ouvrez le nouveau package, vous récupérez le fichier packing list, vous extrayez uniquement les infos de dépendance et c'est là-dessus que vous allez baser votre mise à jour, déterminer si votre nouveau package est plus récent, et s'il est substantiellement différent de l'ancien. Si c'est soit une nouvelle version, ou s'il y a une bibliothèque partagée qui a changé, ou s'il y a une dépendance qui a changé de lumière. Assez débit. Ça, ça existe depuis 5 à 10 ans à peu près. Euh, le souci à proprement parler est un petit peu plus compliqué. pour le coup. Qui est que, typiquement, pour décider si on veut mettre à jour un package, euh, à la base, ben, on, va se baser sur, on va utiliser les noms. Euh, typiquement, si vous le regardez... Euh, version de Débus, vous allez dire ah, ah est-ce que j'ai des packages qui s'appellent Débus machin, et puis ben, je vais regarder les uns après les autres pour trouver le plus récent. Il y a des cas où ça va ramer un petit peu, parce que par exemple pour Autoconf, pour tout un ensemble de raisons, euh, on a plein de packages d'Autoconf dans l'arbre des portes Enfin Les raisons sont des bêtes raisons de sécurité, qui est typiquement, euh, ben, il y a des grosses grosses différences dans les fichiers configure qu qui sont générés par Autoconf d'une version à l'autre. <coughs> Donc si on est un petit peu paranoïaque et qu'on veut vérifier qu'un euh, configure qu'on a euh, dans un mode logiciel a bien été généré par autoconf et qu'il n'y a pas des trucs bizarres comme je cheval de 3 en plein milieu, bah, ça peut valoir le coup d'être capable de régénérer le même configure à l'identique. Et donc pour ça il faut exactement la même version d'autoconf. Donc on a tous les autoconf depuis 2.13 jusqu'à 2.73, quelque chose comme ça je crois. Ce qui veut dire qu'on a 17 packages à ouvrir pour déterminer, à chaque fois, si euh, c'est une mise à jour pour un compte. C'est Ce n'est pas forcément idéal, idéal. Historiquement, ce n'était pas un vrai souci. Il euh, y a 5 à 10 ans, globalement, quand vous venez faire les mises à jour, le principal truc qui vous emmerdait euh, au niveau réseau, c'était votre bande passante. Donc les caractéristiques d'un réseau, hein, un petit rappel aussi, je ne sais pas si vous savez ou pas, euh, vous avez en gros trois caractéristiques qui déterminent la qualité d'un réseau. C'est votre bande passante, c'est euh, votre ping, votre temps d'aller techniquement, et aussi euh, tout ce qui est jitter. Si vous voulez faire de la vidéo, par exemple, si vous avez euh, des une latence qui varie en fonction du temps, vous n'arriverez pas à avoir facilement de la vidéo propre. Donc, historiquement, euh, le problème, c'était la bande passante. Donc, ouvert un peu de petits fichiers, ça ne posait pas forcément énormément de problèmes parce que, de toute façon, ça ramait pour transférer des données. Euh, le protocole, du fait je euh, bah, j'ouvre un fichier, je regarde juste le début, j'arrête avant, vous poser des soucis. On avait une blague avec FTP, quand vous aviez un proxy au milieu, bah, ça avait tendance à ne pas se fermer comme il faut. Globalement, euh, c'est un truc que les gens ne savent pas forcément, mais FTP, en fait, euh, la partie commande est basée sur Telnet, et euh, bah, dans Telnet, il euh, y a des commandes urgentes pour fermer la connexion rapidement. Donc si votre proxy ne prend pas ça en compte, ben, vous êtes baisé, en fait. Vous allez vous retrouver avec une connexion en RAD, et si on attend que le proxy est fermé, ben, on risque d'attendre un timeout de 2 minutes. Ces derniers temps, on n'a plus le souci de soucis de monde passante. Par contre, euh... la latence, le temps d'aller-retour, c'est un vrai souci, pour plein de raisons. Donc, historiquement, on avait des gens qui étaient euh, gentils qui nous passaient euh, un petit peu d'espace disque avec un miroir FTP. On a réussi par euh, un des co-développeurs d'OpenBSD à euh, avoir un CDN, un euh, de distribution de network. Je crois que c'est Claude Flair qui, euh, qui gère ça. Et donc, ça veut dire en fait qu'on a plein de miroirs web euh, avec plus ou moins les mêmes packages d'un endroit à l'autre. Il y a eu un petit peu une guéguerre qui un petit peu partout qui a été du genre euh, HTTP c'est naze parce que je ne sais pas chiffrer c'est pas sécur et tout, moins, moins, donc il faut faire du HTTPS on peut en discuter dans le cadre des paquets je reviendrai peut-être là-dessus si j'ai 30 secondes euh, mais euh, l'établissement de connexion risque d'être un petit peu long, en plus le fonctionnement d'un CDN euh, c'est assez spécifique parce qu'en fait euh, vous faites un petit coucou à votre DNS qui va vous donner euh, cdn.openbsd.org vous vous connectez en euh, HTTP ou HTTPS sur le CDN en question. Et globalement, il ne va pas vous donner quoi que ce soit comme information. Il va juste vous donner une redirection pour dire « Hey, ça serait bien que tu aies discuté avec tel miroir. » Donc première étape déjà, c'est parser la réponse du CDN de manière à, si on fait une mise à jour avec plein de packages, éviter de se taper la redirection à chaque fois. On cache la redirection la première fois et on se connecte directement sur le même miroir les fois d'avant. Ça présente un avantage supplémentaire qui est que si vous avez un CDN et que vous vous connectez sur plein de miroirs en même temps, ben, euh, vous avez d'autant plus de chances que les miroirs soient pas synchros les uns avec les autres. Il arrive parfois que la diffusion d'informations, ça prenne un ou deux jours entre le upstream tout en haut et que ça arrive sur tous les miroirs CDN selon l'endroit du monde où vous êtes. Donc la latence, comme je le disais, est un souci. Euh, déjà typiquement ben, HTTP, euh, établissement d'une durée de connexion, c'est un RTT et demi, classiquement. En gros, vous envoyez votre signe, vous récupérez un accusé de réception, plus le signe du serveur. Vous envoyez votre accusé de réception et seulement à ce moment-là, vous pouvez commencer à balancer des données. En HTTPS, c'est bien pire. En HTTPS, la première étape, ça va être de discuter avec votre serveur pour lui dire euh, « bah, Écoute, euh, j'aimerais bien discuter avec toi, donc euh, on va discuter certificat. » Donc, vous commencez par récupérer le certificat du serveur par le valider avec ce que vous avez et après bah, vous pouvez seulement envoyer des données donc euh, bah, vous vous euh, deux RTT et ce qui est bon on a regardé un petit peu du côté HTTPS normalement il y a un fonctionnement un petit peu plus rapide où vous pouvez dire bah, on va pas refaire toute la partie crypto donc déjà on a gagné euh, le fait qu'on ne fait pas une négociation euh, avec les publics au début en pratique ça ne change rien parce que Initialement, on se disait, ouais, ça bouffe peut-être du CPU, c'est peut-être un peu lent. Essentiellement, la latence qui pose problème. Potentiellement, avec une Aplem euh, SSL, TLS, la toute dernière version, donc pas celle qui est supportée par le Bocal, on pourrait euh, potentiellement avoir des connexions HTTPS avec euh, rtt demi seulement. On n'en est pas encore là. Donc, euh, bah, le, le constat, c'est que euh, jusqu'à il y a 6 mois, les mises à jour, ça ramait. Euh, monstrueusement parce qu'en gros, il fallait établir une nouvelle connexion pour récupérer chaque début de package, dire « ah ben bah, c'est pas celui-là », et puis euh, passer au suivant, x 500 packages, ça prend un petit peu de temps, c'est genre 5 minutes pour faire une mise à jour. Un autre petit souci aussi, c'est qu'on a des signatures cryptographiques qui vont ralentir un peu les choses. Donc ça, euh, bah, j'avais déjà fait un topo là dessus il y a un certain temps, mais dans ce contexte, ça prend un petit peu plus de sens. On a un système de signature pour nos packages qui marche là aussi just in time. Le principe c'est qu'on veut pouvoir commencer d'extraire le package sans avoir tout récupéré. Donc le principe c'est qu'on quête dans l'entête du GZIP une signature. Donc c'est essentiellement les deux premières lignes. La clé c'est openbsd6.9 package.pub dans ce contexte précis. Euh, la signature à proprement parler, c'est la ligne suivante, une signature euh, d 25519 donc crypto-elliptique, c'est relativement court. Vous avez derrière, pardon, les méta-infos de la signature à proprement parler, quelle date ça a été signé, quel algo est utilisé, et une taille de bloc. Et l'archive à proprement parler, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on la découpe en blocs de 64K, on somme chacun des blocs et euh, dans la fin de notre entête, on a euh, exclusivement euh, les checksums de chacun des blocs. Donc le gros bon avantage, c'est que euh, bah, pour commencer à dépacker votre package, euh, s'assurer qu'il est bien signé, vous n'avez pas à tout récupérer, vous pouvez euh, le faire au vol. Le petit inconvénient, c'est qu'il y a un compromis euh, taille de bloc euh, euh, en termes d'efficacité, ce qui fait que typiquement, bah, le, la plus petite quantité de package que vous pouvez récupérer, c'est 64 kilooctets. Parce en fait, il faut que vous ayez suffisamment pour pouvoir vérifier la signature de ce premier bloc. Sachant qu'en pratique, euh, il est vraisemblable que la plupart des packing list fassent entre 4 et 10 kilo quelques rares exceptions. Donc ça fait récupérer un peu beaucoup de données, c'est un petit peu gênant. Par rapport aux caractéristiques du réseau actuel, ce c'est pas un vrai vrai souci, puisqu'on a de la bande passante. Si vous êtes vraiment dans un coin paumé du monde... Vous allez quand même le sentir passer un peu plus. C'est un problème supplémentaire en plus de la latence, mais c'est clairement pas le problème principal. Donc en vrai, on a commencé à se dire bah, ça vaudrait peut-être le coup d'être capable de stocker ces infos de mise à jour ailleurs. Donc finalement, avoir une base, une base de données à mon corps défendant, c'est pas un truc que j'avais envie de faire au départ. Je me disais que ça pouvait que foirer dans les grandes largeurs. Et euh, bah, on a un problème dit de poulet et d'œuf. Il y a deux soucis à gérer. Le premier, c'est que bah, dans le système de base d'open, on n'a pas d'outil de gestion de base de données. Donc si pour pouvoir gérer les infos de mise à jour, il faut que vous commenciez à installer la moitié de la base de package. C'est un petit peu gênant. Et euh, le deuxième élément, c'est qu'il faut être capable de euh, générer cette info quelque part et de la récupérer directement à partir du CD. Donc, comme souvent en système, on a fait de la solution simple à la MacGyver, on va dire. Euh, dans le système de base, on a un petit outil qui s'appelle Locket. Si vous avez joué un peu avec Unix, vous connaissez. globalement, euh, Locket, c'est le truc qui tourne environ une fois par semaine sur votre système et qui vous indexe tous vos fichiers sur votre file système. Ça a été conçu pour être capable de stocker de façon efficace des chaînes similaires. Essentiellement, que fait Locket ben, Il fait un find sur votre système et il sortent tout. Enfin, tri, puisque fine, par défaut, ça ne va, va pas trier. Et après, bah, il y a un système de compression euh, basé sur des préfixes communs qui font que bah, ça compresse vachement bien pour un file system. Euh, on s'en est déjà servi par le passé dans open pour un machin qui s'appelle package-local-db qui permet de dire hey, « J'aimerais savoir dans quel package j'ai tel fichier euh, que je pourrais potentiellement installer sur mon système. » Et globalement, euh, bon, on se contente de dire « On va faire un truc qui ressemble à du file system. » Au lieu de commencer directement sur le on commence par le nom de package, suivi par un deux points, et après on met le chemin qui va là. C'est remarquablement efficace. Donc voilà, par exemple, package package.locate sur usr.locate.minvim, il y en a plus que prévu, parce qu'il y a plein de variations sur le package en question. Et c'est remarquablement efficace, en ce sens que bah, la base de données package.locate.db fait 300 mégaoctets euh... <coughs> si on décompresse tout et qu'en vrai euh, bah, la version Loquet elle fait 23 mégas. Et ça va vite. Et c'est dans le système de base. Donc que demande le POP S'emballe un mars normalement même. Bon. Donc globalement, euh, ce goût-là, pour faire dans Packaged, c'est relativement trivial. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est prendre toutes les infos de mise à jour et de les remettre sous un format un petit peu différent. On va mettre le nom du package complet, suivi par bah, chacune des lignes de mise à jour. Ça devrait se compresser comme il faut, parce que globalement, les noms ont quand même pas mal se ressembler. Euh, et euh, j'ai pu vérifier explicitement qu'avec Locket, on descendait de 23 mégaoctets de totalité d'infos de mise à jour à 3 mégaoctets. Jusqu'ici, ça va bien. Après, bah, ça veut dire qu'il faut rajouter du code pour avoir une opération en plus pour euh, récupérer les infos de mise à jour avant de faire nos mises à jour, c'est chiant. Euh, L'autre moitié du problème, et c'est pour ça que ça rame un petit peu pour se mettre en place, c'est qu'initialement, bah, j'ai fait un script sur mon système qui génère les infos de mise à jour. Je l'ai passé aux gens qui font les builds officiels en leur disant « ça serait bien que vous fassiez tourner ça et que vous mettiez ce fichier à un endroit décent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont cool. Sauf que c'est moi qui n'ai pas eu le temps, et puis après un mois, comme ils ne voyaient rien qui se passait, euh, bah, ils ont raté de le faire. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit hey, « Eh, si je m'y remettais, fondamentalement, je n'avais plus les infos. » C'est ballot quand même. Donc j'ai perdu un moment sur cette cas -là. Donc à la base, le principe, bah, c'est de le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'intervention manuelle des gens, et que je sois sûr de l'avoir à très fort. Euh... Donc première question à se poser, c'est euh, bah, si on modifiait le système de build de package pour lui dire « à la fin tu fais tourner ce script quoi qu'il arrive ». Comme ça, de toute façon, euh, les gens avec qui tu bosses vont le fabriquer, ils n'auront rien à faire de précis. Le deuxième truc, c'est on a un fichier qui est un petit peu bizarre. Comme vous avez pu voir, les packages UL, ils ont un système de signature, ce machin en pas dedans. Donc ça veut dire du code supplémentaire dans Packaged, ça veut dire aussi, euh, dans la chaîne de production qui fabrique les packages, dire aux gens qu'est-ce que vous faites avec ce fichier-là, vous le mettez où, vous le mettez avec les autres packages, c'est un truc bizarre, on en fait quoi Donc la deuxième solution a été relativement débile, a été de se dire ben en fait on a déjà un package un petit peu bizarre, on peut peut-être s'en servir et rajouter les infos dedans. Donc le machin en question il s'appelle Quirks. Quirks, c'est des trucs un peu bizarres. Hein. Euh, en fait, c'est le package qui contient toutes les exceptions. De temps en temps, il y a les gens qui écrivent du logiciels, qui font des conneries, qui changent les noms de logiciels. Ça leur arrive. Et euh, bah, nous aussi, parfois, on change le nom de logiciel. Donc si vous aviez un logiciel qui s'appelait euh, Foubar Machin et qu'à un moment il s'appelle Foufou euh, Truc Muche, ça peut être bien d'être capable de dire au système de package et quand tu vois un fou bar machin il faut que tu ailles regarder s'il y a un fou bar truc muche qui constitue la mise à jour donc ça peut être pas mal euh, ça permet aussi de dire aux utilisateurs non mais ce package là ProcMail, tu verras jamais de mise à jour parce qu'on a décidé qu'il était vraiment trop pourri et donc on l'a viré du système de package J enlève le toi aussi si tu veux Donc typiquement, j'ai déjà du code dans le package ad qui, euh, comme toute première action en général, essaye de mettre à jour Quercs. Donc du coup, on a à peu près euh, tout ce qui va bien euh, comme pièce du poste. On va rajouter le code à la fin de DPB pour générer euh, les infos de mise à jour. Et on va le foutre dans Querks, qui existe déjà et donc qui est un package quasi comme les autres, qui va être signé comme le reste et qui va terminer avec les autres packages. Donc là encore, bah, j'ai forcément un petit peu attendu. c'est la partie chiante qui a pris un certain nombre d'heures, qui est que globalement, je peux toujours faire des tests en local, mais euh, bah, ça veut dire que je vais tester sur 200-300 packages, ça prend quand même du temps à builder, ou alors j'attends d'avoir un build officiel avec les 10 000 packages, et euh, bah, sur les clusters de build qu'on a, ça prend quand même une journée hein, à finir ce genre de choses. On parle de quelques des 64 un peu moins pour la partie, euh, pour la partie Intel, par exemple. Ça n'a pas marché du premier coup euh, dans tous les cas de figure. Il y a une histoire de package avec des particularités euh, de mise à jour pour lesquelles ça à déconner. Et je j'en parlerai peut-être si ça vous intéresse ou pas. Et euh, bah on a pris Quirks, on se retrouve avec un, une, update, euh, une update info database local DB. On essaye de récupérer les infos de mise à jour à partir de là plutôt que d'ouvrir tous les packages. Et, oh surprise, ça va 20 fois plus vite. Donc même si j'ai été très réticent à mettre ce truc-là en place, une accélération de x20, on se dit « ouais, c'est quand même pas dégueulasse, on va essayer de faire marcher les choses ». Donc côté détail, il y a des limitations du système actuel. Le fait est que, bien évidemment, la base de mise à jour, elle est dans Querts, donc elle est liée à l'endroit dont on a récupéré Querts. En pratique, c'est pas gênant. Pour OpenBSD, en général, les gens font leur mise à jour à partir d'un seul repository officiel. Et si vous avez 3-4 paquets de à, à côté, bah, c'est pas très gênant, ça va pas changer grand-chose. Et euh, le deuxième élément, c'est que bah, de toute façon, Quirks va être mis à jour systématiquement à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit qui change dedans. Le principe de « always update », c'est on regarde la totalité de la packing list avec toutes les checksums de fichiers. Et s'il y a quoi que ce soit qui a changé que ce n'est pas le même fichier, on va mettre à jour. Donc, de deux choses l'une, lorsque vous vous connectez sur l'oppositorie, soit vous trouvez un nouveau Quercs, vous mettez à jour. Et donc, a priori, vous avez les infos de mise à jour de tous les packages qui correspondent à votre repository. Soit vous vous connectez à votre repository, vous constatez qu'il n'y a pas besoin de mettre Quercs à jour. Donc, ça veut dire que vous avez déjà le bon. Donc, vous avez déjà toutes les infos de mise à jour qui vont bien euh, pour vos packages. Et donc on a essayé de mettre ça en production parce qu'on est des fous. Non, j'ai un petit peu testé. Hein. On tout. Euh... Donc première étape, c'était de le faire just-in-time, c'est-à-dire que explicitement pour chaque euh, package qu'on voulait mettre à jour, on allait regarder si on avait des infos dans la, dans la loquette DB. In filet, on s'est dit, ouais, en fait, on sait exactement la liste des packages qu'on va vouloir mettre à jour. Donc, on peut peut-être faire tourner le loquet une seule fois et lui dire, bah en fait, euh, je vais construire ma liste de paramètres et puis je vais le faire tourner une seule fois. Donc, ici, c'est ce qui se passe. On regarde tous les packages qu'on veut mettre à jour. On récupère leur nom. Donc, juste le nom, sans le numéro de version. On vit un certain nombre de choses qui sont des queries locales, on va dire. Euh, et après, au final, bah, on va faire tourner euh, loquet avec euh, comme, comme schéma à chercher en fait euh, toute la liste des noms de packages à chercher euh, 09 et derrière. Donc ça va sans doute nous sortir un peu trop d'infos, mais c'est pas très grave parce que typiquement euh, les infos qu'on récupère derrière, on va les trier, on va dire bah, pour chaque package en fait, on va dire qu'on a trouvé ce machin-là, on est content. On va noter les infos qui disent euh, « Ok, on a récupéré ci, on a récupéré ça », ligne de mise à jour par ligne de mise à jour. Et une fois qu'on a fini derrière, euh, bah en fait, euh, c'est raw data. Euh, quand on va avoir besoin, il n'y a plus qu'à le lire euh, sous forme de packing list pour dire « Ok, c'est bon, on a les infos de mise à jour, pourquoi est-ce qu'on a ce sketch-là » Le reste du code que vous voyez passer, en fait, c'est un petit peu de glu. Euh, pour afficher des trucs à l'utilisateur. Parce que l'air de rien, euh, lire des infos de mise à jour par l'enquête, c'est rapide, mais ça prend quand même une petite dizaine de secondes quand vous avez 500 packages. C'est plutôt pas mal de dire à l'utilisateur. Et il se passe un truc. Euh, on va se revenir vite fait là-dessus. Donc au départ, ce truc-là n'était pas du tout géré dans mon nouveau schéma always update, bah, il faut la totalité de la packing list. Or, la totalité de la packing list, c'est un machin qui ne pouvait pas trier facilement par ordre alphabétique parce que vous avez des noms de fichiers plus des checksum. Donc si vous triez ça par ordre alphabétique, vous n'avez rien faire. Ouais. Ce qu'on a fait à la place, c'est de se dire, au final, quand on a always update, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément checksummer la packing list elle-même, changer légèrement l'annotation, dire on va mettre always update avec une valeur de h, Cours, on retourne sous nos pattes. Au lieu de devoir stocker les infos de mise à jour, la totalité de la packlist, on n'a plus qu'à stocker cette ligne-là avec cette valeur de h et les comparer pour savoir si quelque chose a changé. Donc, ça, ça a été euh, la partie la plus simple à implémenter et la plus chiante en termes de pièces de puzzle. Il m'a fallu genre à peu près 2-3 jours pour dire Eh, hey, si je faisais ça, ça a l'air d'être simple et ça pourrait marcher. Donc pour queer que ça proprement parlé, c'est à peu près une dizaine de lignes dans DPB. C'est globalement quand on est à la fin de DPB, si d'aventure on a rebuildé des packages, on va effacer l'ancien queer et on va le reconstruire d'office quoi qu'il arrive. C'est assez débile. Donc ça, automatique, ça veut dire que mes petits camarades n'ont rien à faire. quoi que c'est buildé à la fin, après tout le reste, quoi qu'il advienne. Et euh, bah c'est presque tout. Pour que ça soit totalement tout. Je vous ai enregistré un bout de démo parce qu'évidemment, comme on n'a pas de réseau ici, ce n'est pas possible. le package add euh, moins u sur un, sur un open euh, courant. Donc vous voyez quoi que ce qui se met à jour La lecture des infos de mise à jour qui prend une petite dizaine de secondes. Et après, pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué avec un vieil open, vous vous souvenez sans doute du need to update, need to update, need to update qui prend un temps fou. Sur un open courant, ça ressemble à ça. Ce bout-là est à peu près instantané. Et vous avez exclusivement la partie mise à jour des divers packages. Donc c'est une démo direct live de ce matin, où bah comme je n'avais pas mis à jour ma machine depuis un peu plus d'une semaine, il fait un peu de travail quand même. Donc il y a d'autres optimisations qui traînent derrière, il y a ou trois petits trucs un peu compliqués, je ne rentrerai pas dans les détails sauf si vous avez envie. Voilà, fin de la mise à jour à proprement parler, et euh, bah, ce qu'il y a de magique par rapport à avant, c'est qu'on bah, peut faire plusieurs mises à jour, de, enfin on peut faire des mises à jour de manière très régulière euh, sans se sentir passer, si je relance directement une mise à jour, euh, il oui. mis mes infos de mise à jour, et euh, il constate qu'il n'y a rien à changer et on a fini. Voilà, cette fois c'est vraiment tout, est-ce que vous avez des questions